La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Mama Gisèle est infirmière au centre hospitalier Montcolé, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle se rend dans une maternité pour récupérer des échantillons sanguins afin d'effectuer le dépistage néonatal de la drépanocytose. « Nous sommes au centre hospitalier Kingassani pour récupérer les échantillons prélevés par les infirmières de la maternité. » Une fois par semaine, Mama Gisèle récupère plusieurs centaines d'échantillons lors de sa tournée dans les maternités de Kinshasa. « Le prélèvement se fait au talent dès la naissance ou un jour après la naissance. Mmh. » mmh. Les échantillons nous servent à déterminer l'hémoglobine de chaque enfant. Puisqu'il y a l'identité de chaque enfant sur chaque papier. Les labos font les analyses. Et puis on a l'hémoglobine de chaque enfant. Soit c'est AA, soit c'est AS ou SS. Au centre Montcollé, créé par le professeur Léon Tillolo en 1991, elle vient apporter au laboratoire les échantillons pour que chaque enfant soit dépisté. Elle récupérera ensuite ses résultats pour les rentrer dans sa base de données. Nous sommes en train de dépister la drépanocytose chez les nouveaux-nés. L'interprétation, c'est l'étape cruciale. Donc, comme l'hémoglobine, c'est comme une sauce qui contient tout, donc on met dans la machine, la sauce, se sépare, elle montre les différents types d'hémoglobines qu'il y a. Et on va rechercher chez chaque enfant, dans l'échantillon de chaque enfant, si nous avons la présence ou l'absence de l'hémoglobine S. Si c'est présent l'enfant, peut-être soit porteur donc AS, soit drépanocytaire SS. Et si c'est un enfant qui est SS, on commence directement à le suivre. On le prend en charge et ainsi il grandit correctement et normalement comme tout autre enfant. Là, nous avons tout un paquet de S. Le dépistage est important. Il sert à connaître le problème avant que les complications ne soient posées. Beaucoup d'enfants drépanocytaires meurent avant 5 ans. Sans savoir qui sont drépanocytaires ou pas. En Afrique, le dépistage néonatal est le seul moyen de prendre en charge le plus tôt possible les enfants drépanocytaires.